Bienvenue sur euh, ce débat autour euh, du film « Un cœur perdu » et d'autres rêves de Beyrouth. Euh, en, en, donc je m'appelle euh, Quentin Marlier, je suis étudiant en cinéma et euh, je vais vous laisser euh, vous présenter. Donc, euh, je suis Maya Abdulmalak, j'ai réalisé ce film. Euh, C'est mon troisième film, j'en avais réalisé deux autres précédemment. Euh, le premier c'était « Au pays qui te ressemble » que j'ai réalisé au Liban. Et Des hommes debout, quelques années plus tard, qui se passaient intégralement à Paris. Et voilà, c'est mon troisième film. Euh, et moi, je suis Rima Saman, une compatriote de Maya. Euh, euh, donc, je suis cinéaste et euh, enseignante à l'Inalco. Pour commencer, j'avais une première question euh, assez simple. Euh, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce, ce film Pourquoi vous l'avez fait. en fait il y a plusieurs raisons au départ euh, au commencement en fait j'avais une grande envie de filmer Beyrouth euh, et de saisir euh, les paradoxes de la ville parce que pour moi elle est euh, associée à la mort et à la guerre et à la perte et en même temps à la lumière et à la vitalité et au mouvement incessant et j'avais envie de saisir justement ce paradoxe là c'est vraiment le commencement, le désir de départ. Et j'ai toujours été frappée par le fait que les événements tragiques ne faisaient que s'accumuler dans cette ville, sans jamais être vraiment digérés. Et je me suis demandé comment les Béroutins vivaient avec tous ces fantômes-là, toute cette histoire qui ne cesse de se répéter. Et comment ils vivaient avec la guerre qui était toujours là, parmi eux, autour d'eux. Et voilà, j'ai eu envie d'interroger tout ça et après bon, bah, ça a été un travail d'écriture qui a été assez long mais qui m'a amené au, au langage du rêve. Donc j'ai trouvé que raconter ça par le biais du rêve, c'était la manière la plus juste en fait pour dire euh, justement les, les fantômes euh, qui errent dans cette ville et de raconter les peurs, les désirs, les empêchements, les résistances aussi des habitants de la ville. Oui, alors parlons euh, par parlons de fantômes, justement c'est une figure euh, qui habite pas mal le cinéma français euh, le cinéma français, le lapsus, le cinéma libanais. Ces euh, euh, c'est de Beyrouth, je sais pas si tu as déjà vu bon, le premier film donc de Rassan euh, et ce qui moi me touche énormément en tant que libanaise aussi pas seulement en tant que cinéaste c'est que c'est que toi qui t'es exilé à 9 ans il me semble euh, en France euh, tu, tu, en fait tu butes aux mêmes endroits euh, que ceux qui sont restés ou qui y vivent en fait donc qu'est ce qui fait finalement identité? identité libanaise par rapport à ces histoires, comme tu dis, ces accumulations, accumulations de traumatismes. Euh, euh, C'est ça, ça qui, qui m'a vachement perturbée. C'est que, qu'est-ce qui fait finalement identité libanaise et qui rassemble tous ces Libanais, aussi bien ceux qui continuent à vivre dans le pays que ceux qui sont partis et qui reviennent euh, occasionnellement, euh, épisodiquement euh, euh, au Liban euh, la place de ce traumatisme euh, qui euh, qui nous rassemble finalement, ce qui est super, euh, ce qui est super euh, bizarre en fait c'est ça qui nous a éclaté qui nous a séparé les uns des autres de, notre, de nos familles de nos amis, mais c'est aussi celui qui nous rassemble euh, et je rebondis juste sur une phrase qui est dans ton film qui est très très belle au début du film, quand euh, l'homme qui parle euh, donc, de la perte de son de son fils, et son fils lui dit « je suis partout ». Je suis partout. Il est perdu, il est mort, il est perdu, comme ton cœur perdu. <rire> euh, il, il est perdu, mais il est partout. Voilà. Donc, euh, quel est ton rapport au Liban et comment tu as procédé, comment tu as fait pour aller voir ces gens-là qui, qui racontent leur perte? leur perte qui n'est peut-être pas exactement tout à fait la tienne comment tu les as rencontrés comment tu as procédé à l'écriture de de leurs histoires alors déjà effectivement le fait euh, je pense qu'on est unis en tant que libanaises et libanais par une histoire commune qui est même si euh, on est exilé, comme tu dis, ou comme, voilà, je dirais, immigré en France. Euh, on a cette même histoire, mine de rien. C'est-à-dire même en vivant en France, ou en étant entre ici et là-bas, on continue à suivre de près et à ressentir, à avoir les retentissements, euh, qu'il s'agisse de 2006 de jusqu'à même là, 2020, avec l'explosion du port. C'est des choses qu'on a vécues, euh, de fait. Donc il y a effectivement une histoire collective en fait, en tout cas quelque chose comme ça que j'ai voulu quand même chercher à approcher. Euh, je suis partout, donc ce que dit effectivement ce personnage là Youssef, oui c'était pour moi le, le point de départ du film parce que c'était raconter effectivement euh, tous ces absents en fait, tous ces fantômes euh, qui nous hantent depuis bah, les disparus de la guerre jusqu'à aujourd'hui, euh, tous nos morts en fait qui sont là, dans la ville. Et moi, c'est quelque chose qui me marque à chaque fois que je vais à Beyrouth. C'est toutes les strates, en fait. Euh, tout ce qui a été et qui ne se voit pas, en fait. Parce qu'il n'y a pas de lieu de mémoire, parce qu'il n'y a pas de, euh, de traces, finalement. Et... alors le les voix en elles-mêmes, c'est des voix que j'ai quand même écrites, que j'ai fabriquées à partir d'un premier matériau qui était documentaire. C'est-à-dire que j'ai euh, récolté des rêves auprès de différentes personnes, de différents milieux, souvent des gens, des proches. Euh, et à partir de là, en fait, j'ai fabriqué ces trois personnages. Ce sont des personnages euh, fictionnels, on peut dire. J'ai voulu. Euh, voilà. Mais qui sont. Euh, un assemblage de plusieurs personnes que je connais voilà et donc il y a effectivement trois personnages et de trois générations différentes de trois quartiers différents aussi et chacun est habité par un fantôme différent par une histoire traumatique différente donc l'homme au début euh, que j'ai nommé Youssef euh, lui il est habité par la perte de son fils qui a été porté disparu à la fin de la guerre en 89, euh, la Mariam qui est la palestinienne, donc au milieu du film, la deuxième voix du film, euh, elle est hantée par euh, les massacres des Palestiniens. Et, et Rania, euh, elle est habitée par le fantôme de sa grand-mère qui est morte en 2006 euh, sous les décombres de, enfin, dans les de décombres dans de son, son appartement sauté. bombardé par les Israéliens. Mmh. Euh, donc j'ai voulu un peu, euh, voilà, penser ces trois personnages avec chacun, du, du point de vue de leur fantôme, en quelque sorte. Et, et, et je ne sais pas, Quentin, comment il a senti, mais euh, la bande son, euh, en effet, elle joue un rôle, euh, enfin le mixage, il est extraordinaire. Parce qu'en en fait, quand, quand tu parles de rêve, parce que tout ce qu'il raconte, c'est des cauchemars. Mais ta manière de filmer, ta manière aussi, la prise de son... Euh, que ce soit bon, la voix donc en studio avec, avec le, le son de la vie, c'est la vie qui devient fantomatique. C'est-à-dire les fantômes deviennent réels et, et, et, la, et la vie, elle devient fantomatique. En, en tout cas, euh, euh, moi personnellement, je l'ai senti comme un film qui parle d'intériorité en fait. C'est un film, oui. euh, tu vois, il voilà, n'y a aucun personnage qui parle. Enfin, on les voit, mais personne n'ouvre la bouche pour parler, sauf pour chanter. Et ça, c'est très beau. Parce qu'il n'y a pas mieux que le chant, en fait, et, et, et la joie pour résister euh, à la mort, en fait. C'est ça qui... Euh... En tout cas, est ce, qui, ce que j'entends dans ce que, ce que tu dis, ce que tu ressens, c'est qu'effectivement, euh, euh, on n'est pas dans une réalité... Euh non, est, enfin, on est enfin, dans une intériorité on est, totale. Voilà, on est dans quelque chose ouais. d'un peu euh, étrange. Enfin, on a essayé, en tout cas, j'ai essayé à la fois au tournage, mais jusqu'au montage et au mix, enfin, toutes les étapes du film, de chercher euh, quelque chose qui crée une étrangeté, qui nous amène dans un monde de rêve, enfin, qui nous fait un peu basculer euh, dans le rêve. Je ne voulais pas être dans quelque chose de frontal, de réaliste... Euh, et, et cette étrangeté-là, euh, déjà, euh, quand tu parles, il y a un côté flottant qu'on a cherché beaucoup mmh, à l'image, et d'ailleurs, il y a des fois un léger ralenti d'ailleurs qu'on a créé au montage, qui mmh, se mmh. sent pas, enfin qui se voit pas, mais je pense qu'on le ressent un peu, quelque chose d'un peu flottant comme ça. Et au son, effectivement, on a fait un travail de son euh, qui nous amène en, aille, ailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'on a euh, on a cherché des sons du réel, mais on a essayé de s'en extraire aussi euh, pour créer justement cette étrangeté-là. Mais l'idée, c'était pas non plus d'aller carrément ailleurs, mmh. en fait, de faire du sound design, mmh. Mmh. mais euh, mais de, de chercher en fait dans dans les sons de la ville mmh. euh, ce qui pouvait nous amener vers euh, Justement, ce truc de fantôme, cette... Mmh, mmh. Euh... Moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'à que quel point, des fois, avec, enfin, avec tant de traumatisme, on a du mal à accéder au réel. Mais ça, c'est le propre du traumatisme, en fait. Tu es, tu es en dehors de la réalité, en fait. Et ça, c'est un sentiment qu'éprouvent beaucoup, beaucoup de Libanais, en fait. Oui. Tu vois et c'est la première fois que je le sens. Je sens ça par une manière de filmer et de... voilà. Donc, oui. c'est ça, comment, cette difficulté à être dans la vie, tu vois oui. Être dans la vie pour se projeter, pour vivre euh, oui, normalement, exactement. tu vois Et là, cette, cette difficulté, et, et, et la vie, elle est loin. Elle est là, mais elle est loin. En tout cas, le, le, le, le film, il a été pensé comme un rêve. cest à on, on rentre dans le tunnel euh, mmh. la nuit. Et après, euh, moi, j'ai eu envie vraiment euh, d'être comme dans un rêve euh, tout le long. Et on n'en sort pas, en fait. On... On n'en échappe oui. pas. Euh, oui. euh, et on y retombe, même avec le, le, la dernière séquence sur la corniche de nuit. Euh, on revient dans le rêve. Il enfin, y a quelque chose comme ça. Il on... n'y mm. a pas de, de sortie possible. Effectivement. Euh, Châtilla, euh, bah, c'est plus réaliste parce que c'est... C'est l'espace qui fait ça, mais en même temps, c'est miaulement, ce vide. Ouais. Ça crée pour moi aussi une étrangeté. C'est martyrs sur les murs, mmh. toutes ces affiches. Mmh. On se demande qui est mmh. plus vivant. Est-ce que ce mmh. sont les morts ou les vivants Oui, et, et puis ce qui est aussi très touchant, c'est le propre aussi du traumatisme, où quelque chose est figé. Oui. Tu n'arrives pas à sortir, c'est comme le rêve ou le cauchemar. On n'arrive pas à en sortir, tu vois donc euh, c'est assez, euh, enfin tous les motifs qui sont dans le film, la manière et ce qu'il nous montre à l'image, enfin et au son, ce qu'il nous propose au son, c'est ça aussi qui contribue à ce sens, c'est assez cohérent en fait, ouais, oui. ça contribue à cette histoire de, de, voilà, de rêve duquel on ne sort pas, quelque chose duquel on ne sort pas. Oui, oui bah c'est ça, c'est ce truc de la répétition, de, euh, c'est... Cette histoire qui se répète, euh, ces événements qui ne sont que la résurgence, la, la répétition d'événements passés, 2006 et 82 qui se répètent. Et, tu vois, il ouais. y a quelque chose un peu comme ça, effectivement, il ouais. n'y ouais. a pas d'issue. Ouais. Et, et puis ce silence qui, euh, comme dans la bande saut, euh, raconte, euh, raconte presque le silence de la vie en fait. Tout à fait. Alors c'est vraiment, ça, ça m'étonne un peu de parler de silence parce qu'il y a du son tout le temps en fait. Pour ça que... ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas... Les personnages à l'image euh, ne sont que des projections, en fait. Ils ne, on ne les entend pas parler. Donc, ils deviennent eux-mêmes euh, euh, des fantômes, en quelque sorte. Ou alors, ils sont, en fait, ils sont soit la projection de ceux dont on parle dans les rêves, la projection du fils disparu, la projection de la grand-mère... Euh, mortes, etc. Ou alors, on se dit, tiens, ça peut être le rêve, le rêve fait par ces gens-là. Comme... Oui, euh, les te deux te dames fais. dans le minibus, dans le mmh. van. Euh, on dit, ah, bah c'est peut-être leur rêve. L'idée, c'était quand même que tous ces visages et ces voix forment une, une histoire collective. Oui. Et donc, une euh, voix collective. Ouais. Et c'est cette mémoire qui va faire plus ou moins l'identité oui. euh, de laquelle... Euh pas enfin, qu'on revendique pas, mais qu'on, qu enfin quelque chose qu'on a, <rire> qu'on hérite sans l'avoir choisi oui. en fait, mais aussi par rapport à ce silence dont je te parle l'intériorité, pas seulement parce qu'ils, parce qu'ils ne parlent pas, parce qu'ils, parce qu'ils paraissent perdus dans leurs pensées et parce que aussi ils ont l'air vraiment dans une grande solitude quand même, dans une grande solitude, tu vois. Euh, et les plans les qui sont très beaux où on, où, on, on hésite à s'arrêter euh, sur quel personnage de dos euh, donc ça peut être elle mais, sinon, mais aussi elle et aussi lui euh, donc parle-nous de, de la séquence du suivi, euh, euh, suivi de suivi de dos de, sur de la corniche euh, effectivement c'était bah, bah, ça c'est une euh, séquence qu'on a quand même c'est travailler avec des gens qui ont accepté de jouer le jeu. D'ailleurs, pas tous. Il y en a qu'on a filmé, qui étaient là en train de se balader, puis d'autres à qui j'ai demandé d'être là. Et on avait envie, on cherchait en fait depuis le début du tournage, comment rendre compte de ce mouvement-là sur la corniche, comment passer de l'un à l'autre. Euh, toujours dans cette idée que... Cette voix, ça pourrait être celle de la première personne. Et puis non, en fait, ça fait être celle de la seconde. Et puis, ah, c'est aussi cette voix-là. Et puis, voilà, c'était cette, cette idée de, bah, c'est notre voix à tous mmh. et à toutes. Mmh. Et, et on appartient à cette histoire commune. Et donc, on a essayé, on avait, fait, on avait cherché beaucoup de... Plein de manières différentes de filmer la corniche, ce qui n'est pas quelque chose de facile, oui. euh, de filmer ce, cet espace. Et ces suivis de dos nous ont paru les plus justes, en fait. Et aussi pour dire ce côté flottant. Euh... Et quelque part, il y avait quelque chose, euh... enfin je ne sais pas si vous, vous avez ressenti ça, mais pour moi, d'assez tranquille sur la corniche, d'assez doux, oui, oui, est euh, très... qui est euh... Euh... en contradiction avec euh, les, les voix elles-mêmes, avec euh, ce que racontent les rêves. Il y avait quelque chose euh, oui. comme ça, d'assez... Oui, d'assez doux, d'assez lumineux, avec la mer, avec toutes ces séquences sur la corniche, qui sont celles qui sont restées le plus au montage, finalement. Ce qu'on a filmé aussi dans la ville, on a filmé, on avait fait pas mal de séquences dans les terres, j'ai envie de dire, vers m Et finalement, au montage, on ne les a pas gardées. Mmh. on a le montage finalement ça mmh. il s'est avéré que le film est de... devenu assez euh... c'est un film de bord de mer' Je euh... <rire> pas... ouais. je pensais pas que la mer prendrait autant de place je savais qu'elle prendrait une grande oh. place parce que mais la première fois où elle apparaît elle n'a pas ce statut c'est ça qui est bien donc c'est oui. pas un film de bord de mer oui oui c'est la première fois où ça apparaît c'est juste après la va off le tunnel. Oui. Et le bruit la mer, comme ça, qui arrive, c'est une violence. C'est comme si l'introduction de la vie, comme ça, d'un seul coup, alors qu'on était ailleurs, elle est, elle est violente. Mais aussi, elle est violente par rapport à ce qu'on a entendu comme récit. Et par rapport aussi au tunnel. Oui, oui. Tu et vois, par rapport à ce que dit le fils, il dit, euh, je nourris les poissons. Je poissons. On, po on se dit poisson. que son corps oui. est dans la mer, comme beaucoup de disparus. Oui. Et, et tu sais, c'est comme quand tu pars quelqu'un de très proche, et puis tu sors et tu vois les gens... Euh, tu, t'entends les oiseaux, t'entends les voitures, tu vois les gens marcher, tu te dis mais c'est pas possible, comment... et tout ça c'est une agression, tu te dis mais pourquoi ne, tout ne s'est pas arrêté, j'ai perdu quelqu'un de très cher et la vie continue donc c'est de cette violence là que je te parle, la violence quand tu es endeuillé et que et que et la vie est une violence oui oui c'est ce qu'on a recherché aussi mmh. beaucoup dans le travail mmh. sonore c'est à dire que la première fois que la mère apparaît on a au, au montage son il y a une vraie, euh, une vraie rupture, en fait. Mmh. La, la mer, nous il y a un son comme ça qui nous... Elle devient dangereuse. Elle devient dangereuse. En fait, c'est un, un, un micro euh, de l'intérieur de l'eau. Mmh, mmh. Qui a mmh. été... Euh, bah, y a un son qui vient dans, dans, de dedans. Quoi. Oui, ouais, Donc, qui donne quelque chose d'assez inquiétant. D'assez inquiétant, ouais. oui, oui. Alors qu'après, c'est... Oui, c'est quelque chose qui apaise euh, et qui, par, qui, qui console un peu. Oui, parce qu'il y a beaucoup de séquences euh, autour de la mer où les, les gens sont, sont, sont heureux. Ils, ils vivent, ils se baladent, ils sont visiblement en famille sur la plage. Euh, il y a même un cheval sur la plage. Euh, et donc c'est assez paradoxal donc avec les... Avec les voix Avec les voix. Euh, qui parle de trucs absolument horribles. Oui, oui complètement, bah, c'est ce paradoxe-là que j'ai voulu saisir, parce que pour moi, quand même, Beyrouth, ça reste une ville très lumineuse et très vivante. Quoi. Donc l'idée, c'était quand même de montrer, euh, un, une, dans, la, dans un quotidien assez banal, euh, des surgissements comme ça de fantômes. Parce que même même si les gens se baladent et même si on les voit sur la plage, etc. Il y a quand même toujours quelque chose d'étrange que j'ai essayé de donner à ressentir, qui n'est pas que dans la voix, qui est aussi dans dans les plans eux-mêmes, quoi, dans le travail de l'image, du voilà ce côté flottant, le son, le ça c'est en dehors même de, de de de ce que racontent les voix, euh, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose euh, de, de tranquille qui, se, qui, vient en, qui entre en contradiction avec euh, l'intranquillité des, des, des cauchemars, des rêves Dans, dans les images il y, y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué mmh. euh, peut-être pas forcément le, le propos euh, a priori du, du film mais c'est euh, vu que les plans sont longs on a le temps de se balader dans, dans, dans, dans l'image et vu qu'il ne se passe pas toujours grand chose on peut vraiment euh, explorer et euh, c'était un peu une, une sorte de visite architecturale de de Beyrouth, de l'aménagement urbain, de comment est conçu, comment a été pensé ou peut-être pas pensé. Je ne sais d'ailleurs pas comment ça fonctionne, ce système d'aménagement urbain dans, dans, dans des villes en, en guerre. Et euh, donc, je trouvais ça intéressant d'avoir euh, euh, toutes ces visions de la ville on a des visions, donc, vous voulez, je, je, donc je viens d'apprendre, c'était une, une des questions, c'est donc visiblement un, le, le, un, camp de, un camp de réfugiés, mais aussi donc des parties beaucoup plus euh, modernes, entretenues, comme, euh, comme ce bord de, ce bord de mer. Et donc c'était euh, très intéressant de pouvoir visiter une, une ville. Pourtant, c'est marrant, ce que, je trouve qu'on ne voit pas grand-chose de la ville. Euh, on voit des bribes, euh, c'est effectivement comme des tableaux... Euh, euh, mais oui, effectivement. Enfin, En tout cas, c'est une, une exploration intime, on peut dire, euh, avec un point de vue très personnel de, de la ville. Que ah. Quelqu'un d'autre ne la filmerait pas du tout comme ça. Mais... Ah non, mais moi, je, je confirme parce que oui. moi, j'étais plusieurs fois sur la corniche et ce n'est pas, pas une vision réaliste de la corniche. Ouais, hein, oui. Loin de là, hein. absolument pas. Hein. Ça permet d'avoir des détails, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on ne voit pas de grands bâtiments, oui, on voit vraiment des détails de vie. Oui, oui. Des, des coins dans les images où on devine des trucs Oui, oui. Il... en tout cas, il y avait des, un choix très précis pour moi de certains territoires que je voulais filmer. Euh, par exemple, les ruelles de Châtilla. Euh, mais je voulais les filmer euh, euh, de la manière la moins réaliste, si je peux dire, euh, qui soit. Parce que justement, je voulais aller vers quelque chose de de plus étrange. Et, et Chatilla c'est un camp qui est très, très euh, peuplé. Et donc, on a, dû, on a filmé à l'aube, euh, au lever du jour, on a filmé vers 5h, 5h30 du matin. C'est pour ça que c'est très calme, qu'on entend à peine. Enfin, je ne sais pas si on sent, c'est le camp qui se réveille, en fait. On, on entend un peu des, des, des voix dans les, dans les maisons, mais sinon, c'est vraiment très calme. Euh, mais je n'ai pas voulu filmer... Euh, par exemple, le centre-ville, qui est quand même un lieu historique dans lequel il y a eu plein de voilà, plein d'événements jusqu'aux révoltes en 2019. Mais j'ai voulu vraiment me concentrer sur, enfin, faire comme un, ouais, me focaliser sur, euh, sur des, des, des parties du territoire où la vie et la mort coexistent, en quelque sorte. Oui, c'est comme dans les rêves, c'est des fragments, c'est des collages d'événements, de lieux, oui. euh, de personnes. Exactement, euh. Ouais. Ils apparaissent, disparaissent. Et il fallait absolument qu'il arrive en troisième position dans sa filmographie. Est-ce que c'est un film que tu aurais pu le faire avant « Des hommes debout » Est-ce que c'est un film je... Le fait est que je l'ai fait maintenant. Ouais. <rire> euh, non, c'est arrivé après. C'est une, envie... bah, une envie de filmer Beyrouth, ça faisait longtemps. Fil... Ouais. Vraiment explorer, épuiser même certains espaces. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Alors au départ, en fait, le projet, il était un peu différent parce que je faisais parler les morts c'était oui. euh, le, le projet de départ c'était ça je me souviens que je l'avais soumis au CNC au départ euh, sous cette forme-là c'est-à-dire il y avait les rêveurs mais il y avait aussi des morts euh, qu'on entendait dont on entendait la voix qui nous parlait mais qu'on voyait pas on ne voyait pas ça va rendre ce dispositif il était là dès le départ mais en plus de la voix des rêveurs il y avait des morts euh, qui racontaient leur mort oui. il y a celle qui s'était fait sauter euh. oui euh, celui qui ouais. est mort, assassiné, etc. Et, et, et en fait, en réécrivant, euh, j'ai été vers quelque chose de plus épuré. J'ai intégré les morts, en quelque sorte, dans les rêves. Hein. Ouais. C'est-à-dire, je me suis dit, finalement, ces morts qui parlent, ils vont parler dans les rêves des vivants. Oui, ouais, ouais. d'où de, de, aussi l'impression que moi j'ai eu de, de, de trucs un peu de mort vivant, en fait. Ouais. Que même les gens qu'on voit, euh, à l'écran, euh, c'est des morts vivants, en fait. Oui, c'était ce qui était recherché comme euh, mmh. sensation et ce côté un peu suspendu, en fait, hors du réel. Euh, les morts, en fait, sont toujours là et, et les vivants sont un peu morts. Enfin, pas, La frontière entre les deux, elle n'est pas, pas évidente. Oui. Euh, les, les garçons qui plongent sur la corniche au début, ils sont vivants. Puis en même temps, ce sont peut-être euh, oui. des projections du fils oui. disparu. Oui. Euh, les chats qui miaulent oui. à Chatilla oui. sont peut-être euh, <rire> oui. voilà, des fantômes, tout comme les affiches euh, à Chatilla ou derrière le gardien, euh, euh, voilà, dont le regard est aussi vivant que, que les vivants. Mm. Je ne sais pas, Quentin, tu voulais dire quelque chose euh, Moi, j'avais une question beaucoup plus prosaïque. Euh, C'est euh, techniquement comment ça, ça a été tourné euh, Combien vous étiez sur place euh, Vous avez fait ça pendant combien de temps euh, Je crois que... Je, je, je, je suis quasiment sûr que la, la chef opératrice est quelqu'un d'assez reconnu aussi. Euh, comment ça a été... Euh, combien de temps le projet a été... Euh, pris place pour pouvoir être, être construit, monté après Alors, euh, en fait, c'est un film qui a été longtemps écrit en amont. Enfin, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. Euh, justement, ce que je vous disais sur les différentes étapes d'écriture et puis écrire les voix, écrire les rêves. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu un long temps d'écriture et le tournage a été assez rapide. Il a été assez court. On a tourné une grosse dizaine de jours. Et c'était un tournage euh, effectivement assez cadré, en fait, presque comme un tournage de fiction. Euh, on était quatre. J'avais une assistante, euh, une ingénieure du son, une chef opératrice et moi. Et il y avait un jeune homme de temps en temps qui venait de nous aider, euh, un runner, comme on l'appelle là-bas, un régisseur en quelque sorte, qui nous aidait parfois quand on en avait besoin pour certaines séquences. Euh, mais sinon on était nous quatre et euh, moi j'avais quand même un plan de travail assez précis je savais dans quel lieu je voulais filmer euh, par exemple Chatilla, j'avais déjà fait plusieurs repérages euh, je savais euh, à quelle heure il fallait y aller etc euh, après il y avait quand même euh, une part accidentelle parce que les gens qu'on a filmés bah, on ne savait pas qu'ils allaient être là au moment où on les a filmés je savais que je voulais filmer dans le van, dans le minibus, mais voilà, on a filmé euh, un matin dans le van, mais on savait pas, ce... voilà, c'était ouvert quand même à, aux surprises du, du réel. Euh, mais on avait toujours en tête les, les rêves, c'est-à-dire que en fait, j'avais écrit les voix, et à chaque fois qu'on allait dans un espace, euh, je pensais aux personnages qui étaient associés à cet espace-là. Par exemple, Shatila, je pensais à cette dame palestinienne. Et donc, euh, à la fois ma chef opératrice et mon ingénieur du son, euh, étaient, euh, avaient lu les textes avant. Et donc, on était comme guidés en fait, par ces voix. Et on, on filmait euh, en pensant. En, enfin, en tout cas, moi, j'avais vraiment les voix en tête très précisément. Euh, tu m'as demandé par rapport à ma chef opératrice, donc Claire Maton, euh, qui est effectivement euh, reconnue, comme tu dis, qui est une, une grande chef opératrice, euh, qui m'accompagne depuis le début, c'est-à-dire c'est avec elle que j'ai euh, fait, enfin euh, c'est elle qui a fait l'image de mes deux précédents films, et c'est quelqu'un que je connais extrêmement bien et qui est une, une, une amie très proche, et qui connaît d'ailleurs, c'est la, la seule non-arabe non qui était sur le film. Euh, et, mais elle connaît très bien le Liban, parce qu'elle y, elle, elle y a été euh, déjà plusieurs fois avec moi, elle a, été, elle a fait plusieurs films là-bas. Donc euh, elle, elle, est retour, elle est revenue à Beyrouth, euh, ça faisait quelques années qu'elle n'y avait pas été, mais c'est une ville qu'elle connaît très bien. Euh, on avait comptabilisé le nombre de séjours qu'elle avait fait là-bas, mais elle était déjà allée vraiment plusieurs fois. Donc euh, c'était... Euh, un, un, vrai, je sais pas, un vrai plaisir de, de se retrouver à nouveau à Beyrouth, toutes les deux, comme on l'avait fait déjà quelques années auparavant. Et, et comme on se connaît très bien et qu'on est très intimes, c'était assez facile et très agréable de chercher ensemble. C'est-à-dire qu'on on savait comment, voilà, ce qu'on allait chercher. C'était assez freestyle, si tu veux, le tournage. On, il y avait des espaces qu'on voulait explorer, mais après... Voilà, on a essayé de chercher la, la manière la plus juste de le faire. et Justement, par rapport à ta question sur les suivis de dos, c'est quelque chose qui est arrivé au bout de quelques jours de tournage. Je n'avais pas en tête, euh, je ne m'étais pas dit, tiens, je vais faire un suivi de dos sur la corniche. On avait essayé plein de choses différentes, qui fonctionnaient ou pas, et puis on est arrivé à ce suivi de dos et qui nous avait semblé pas mal. et On l'a fait plusieurs fois, on avait fait plusieurs essais. En fait, c'est vraiment... On a vraiment cherché, en fait, à... à à chaque fois, euh, on s'est posé la question de, de la juste distance avec les, les personnages qu'on filme, justement, ne pas être trop proche. Euh, quel est le rapport à la ville Comment filmer cette ville sans être trop large enfin, C'est des, des questions qu'on se pose à chaque fois qu'on enfin, qu place la caméra. Et puis, c'était aussi la question d'être sur pied ou être à l'épaule. Alors on a finalement opté, pour la plupart des, des séquences qui sont dans le film, je crois, une sorte d'épaule euh, statique. Euh, par exemple, justement, dans les ruelles de Chatilla, Claire était à l'épaule. Euh, donc ça demandait quand même une vraie endurance. Ça durait assez longtemps. Mais c'est une épaule, euh, enfin elle, elle avait un niziri, tu vois. Une, euh, donc elle était retenue, en fait. Euh, la caméra était tenue. Mais ça donnait aussi un côté flottant. Justement, ce côté un peu flottant, c'est qu'on n'était pas sur pied. On l'était un peu, hein, dans un certain moment. Mais il euh, y a plein de séquences euh, où, on est, euh, où on est un petit peu légèrement, où la caméra est légèrement flottante. Oui, sur la, sur la corniche, dans, dans les premiers plans, on voit la mer, la caméra, on, on sent qu'il y a du vent. Où... Oui. Tout à fait. Et ça, on a voulu le garder. C'est-à-dire qu'à l'étalonnage, on s'est posé la question de est-ce qu'on est-ce qu'on stabilise qu'on avait la possibilité de, de stabiliser. Et en fait, on n'a pas voulu. On, on a voulu garder justement ce côté un peu accidentel, un peu, euh, un, peu un peu errant. Moi, j'aimerais euh, rebondir sur euh, cette histoire de distance par rapport euh, aux gens que vous filmez. Euh, est-ce que vous étiez... Euh, parce que je me suis demandé par rapport à la focale, est-ce que tu étais dans une focale courte, longue euh, À quelle distance, vous, euh, physiquement, vous étiez... Ah, la focale n'était pas très... c'était pas une très longue focale. Non, on était vraiment proche des personnages. Mmh. Euh, donc, euh, il fallait qu'ils acceptent d'être mmh. filmés. Mmh. Euh, euh, sur... On ne s'est pas caché On était là... De toute façon, on ne peut pas... À partir du moment où on filme des gens, il euh, y a cette relation tacite entre le filmeur et le filmé. Et il faut que le filmé accepte. Donc, euh, on n'a jamais filmé personne euh, sans qu'il nous voit. Euh, après, il y a des personnes euh, qui étaient à qui on a demandé. Euh, comme les suivis de dos ou comme euh, la dame sur la plage de sable qui fume le narguilé. Euh, qui a accepté d'être filmé d'être filmé de très près, on était vraiment collé à elle et les deux femmes dans le bus alors les deux femmes dans le bus euh, non c'était euh, c'était des femmes qui étaient qui ont pris le van mmh. on avait on a filmé toute une matinée enfin toute une matinée oui un, mmh. deux, trois heures peut-être dans le van euh, dans la banlieue sud euh, pour moi c'était voilà je voulais raccorder un peu Chathila justement à ces ces mmh. femmes de ce milieu là populaire mmh. Et euh, alors, dans le van, ce qui était compliqué, c'est que très vite, les gens se sont mis à mettre des masques. Oui. <rire> Quand ils, ont... ils se sont retrouvés face à la caméra, le van, c'est très petit, tu connais Oui, c'est trop petit. Donc, oui. euh, ceux qui étaient un peu gênés, ils ont mis le masque, donc c'était très moche. Donc, euh, on n'avait pas énormément de matière. Mais ce moment-là, que j'aime beaucoup. Avec ces, ces deux euh, femmes avec, qui regardent chacune, euh, ouais, ouais, qui, sont, qui ouais. ont justement ce regard un peu ailleurs. Oui, oui. Euh, bah voilà, moment... qui ne sont pas intimidées, ne sont pas du non. tout intimidées ou gênées par pas la pas caméra. Du pas du tout. Elles ne la voient quasiment pas. Oui, elles ne font même pas attention. Non, à elles. non elles sont dans leur intérieur. Et on était trois quand même <rire> devant, les trois nanas. Entre, euh, il y avait Tatiana, l'ingénieuse du son, l'ingénieure du son, je ne sais pas comment dire, Claire et moi. Et elle, euh, elles étaient dans leur, dans, leur intime, dans leur intériorité, en fait, et dans leur, dans leur rêve. Oui, c'est ça. Et. Il est très beau, ce plan. Et Après, aussi, tout ce qui de... a été euh, rajouté au son, mmh. ça, c'est un travail, évidemment. Mmh, bien sûr. Et la radio, elle est. Non, en ça, c'est du de travail mille. de montage son. De montage son. Ouais, on a voulu, justement, chercher. On a, oh, on, a voulu cher on a essayé plein de choses au son et euh, on est arrivé. À, ces, à, cette, voilà, à jouer en fait la radio avec différentes euh, musiques et à la fin la dernière qui mmh. ça c'est un travail euh, de montage et, et c'est tiré de, de, de diffusion euh, de radio ou c'est vraiment euh, tout, même tout inventé de... ouais, tout inventé, okay. après on a, on a fait en son radio, alors on sait il y a la, la, dernière, la, la dernière chanson qu'on entend, celle qu'on entend le plus en fait elle était dans la soirée euh, qui, à la fin du film, c'est une chanson qui est passée dans la soirée, et ça qui m'avait marqué donc je l'ai ressortie, voilà, je ne ressorti, la connaissais pas. Mais euh, non, tout ça, c'est de la fabrication. Hein. Le film, il est très, très fabriqué mmh. au, son, mmh. au niveau du son. Et euh, moi, j'ai eu la chance, en plus, d'avoir un, un monteur image pour qui le son, il est très important. Mmh, c'est chouette euh, et donc dès le montage image on, euh, il rajoutait il travaillait le son en fait mmh. parce que pour lui et en fait il avait tout à fait raison euh, la séquence ne pouvait pas exister euh, vraiment si le son n'était pas déjà travaillé. Oui, donc il y avait euh, un vrai travail dès le montage image au son et puis mmh. après qu'on a développé, approfondi, on euh, est encore plus loin avec euh, la monte son et le mixeur oui, oui. J'ai juste un, un, un, un, une question par rapport à un lieu. Un décor que tu as choisi, le bar. Oui. Cette femme toute seule qui est en train de faire peut-être son avocat miel, j'en sais rien, mais. Mmh. <rire> bah, c'est vrai que c'est mmh. une séquence qui est différente des autres, parce que c'est mmh. la seule qui n'est pas en extérieur. Enfin, mmh. elle nous amène. Si, il y aura la scène de la danse. De elle la nous danse, amène, mais... pour moi, le... c'est un peu un, un avant-propos de la danse. Euh, mmh. C'est ce qui va mmh. nous amener vers la mmh. danse. Et Il y, y a une phrase dans ce texte qui est magnifique quand elle dit euh, Je vois des. des... C'est interdit, euh, ben, ce supermarché est interdit euh, aux humains, il hein. n'y a que les chiens qui peuvent y rentrer, donc elle s'est mise à aboyer. Je trouve ça d'une force, je ne sais pas que toi es est super, quoi. elle est venue l'idée, mais c'est super, elle a commencé à aboyer pour pouvoir rentrer, acheter à manger, parce qu'elle est affamée. So, ça, super, super fort, ouais. Ça, c'est ouais. le plaisir de l'écriture. Hein. Ouais, c'est ouais, vrai que ouais, quand on écrit des, des rêves, c'est c'était Donc, c'était pas un... un rêve à l'origine c'est euh, Ça, non. Ça, je crois que c'est très écrit. Ouais, là, là, okay. oui, oui. vraiment excellent euh... En fait, c'est assez sympa d'écrire des rêves. Le, le, le truc un peu qui est compliqué, c'est que... Et je m'en suis rendu compte très vite avant le tournage. C'est qu'en fait, quand on écrit des rêves trop farfelus... En fait, ça, on décroche. Enfin, celui qui les lit décroche. Euh, C'est marrant à, à faire, les rêves, mais en fait, à raconter, en fait, on, on s'emmerde un peu, quoi. Donc, il fallait réussir à, à, à trouver un, une narration qui soit euh, à la fois simple, concrète, mais que ce soit quand même du rêve. Euh, donc, des, des images comme ça, Des très images. C'est euh... quand ça partait trop euh, dans tous les sens, en fait... Euh, euh, on ne suivait pas. Et ça, on l'a senti même dans l'enregistrement des voix. Quand on a enregistré les voix, euh, euh, j'ai vraiment fait un travail. C'était aussi pendant l'enregistrement. Le, quoi Un travail de coupe, de simplifier, de rendre plus concret, euh, de d'écrire les rêves comme des petites histoires, comme des mini récits, comme ça, très resserré. Mm -hmm. Et... et qui sont structurés et qui, ont oui, qui, euh, voilà, qui, ont, qui peuvent être entendus sans qu'on décroche en fait. oui, ça. ce qui n'est pas évident parce que c'est une voix off on ne voit pas les gens qui racontent tout. il faut quand même qu'on qu tienne et, et oui le chien euh, et je me mets à aboyer c'est venu assez vite ça ouais, c est, c est ça génial. fait partie de mes, de mes, ouais. des premiers rêves ouais. c'est ouais, super et dans les derniers petits détails euh, j'ai remarqué enfin, peut-être qu'il n'y aura pas d'explication c'est qu'est-ce que faisait ce cheval sur cette plage ah bah, Il était là. <rire> Chaque fois, je me dis il faut que je fasse un film uniquement sur cette plage, parce que c'est une plage assez incroyable. C'est la seule plage publique à Beyrouth. Euh, euh, et il y a euh, des chevaux, euh, des chiens. Euh, euh, c'est une plage à la Costa Rica. À la... C'est pas moi qui ai qui qui ramené le cheval, mais j'avais très envie justement de filmer dans cet espace parce qu'il y avait tout ça. Oui, le plan est, est vraiment magnifique. En tout cas, c'est un plan assez large. Enfin, pour le coup, oui. on est assez large là. Mais là, tu élargis, On est dans le tableau. Euh, et on point. est dans une petite communauté quand même. Oui. On n'est plus seul, complètement seul, oui. même s'il si ouais. il y a des enfants, il y a des familles, on se exactement. Part, on se prend photos. Et d'ailleurs, c'est aussi un rêve qui, pour moi, n'est pas un cauchemar. Parce qu'elle raconte qu'avant, elle rêvait des enfants de Chatilla qui, de qui devenaient une rivière de sang, mais que maintenant, elle rêve qu'elle qu mange un, un grand steak, qu'elle est très heureuse et qu'elle ne veut même pas se réveiller. Pour moi, cette, ce, ce personnage-là, comme je l'ai construit, c'est un personnage qui, a, qui est euh, hanté par la... Euh, par la crise économique en fait, qui, qui mmh. est victime de plein fouet par la crise mmh. économique, par la précarité c'est elle qui rêve au début de, de pommes de terre qu'elle oui, essaye d'attraper qui, qui, ouais, qui retombe sur terre, terre. Enfin, c'est quelqu'un qui mmh. qui n'arrive pas à se nourrir en fait mmh. Et, mmh. et ses rêves ils, ils, ils tournent un peu autour de ça Ok. Eh bien, merci beaucoup pour, euh, pour cette rencontre euh, intéressante et, euh, et bon festival <rire> Merci à vous